de 10. Les, bonbons Halloween. les 10 bonbons d'Halloween les plus populaires Top 1 Coupe de beurre d'arachide de Rizzi Les coupes de beurre d'arachide de Rizzi sont un bonbon américain composé d'une tasse de chocolat remplie d'arachides, crème commercialisée par The Hershey Company et ils ont été créés le 15 novembre 1928 par H.M.B. Rizzi Rizzi génère plus de 2 milliards de dollars de vente annuelle pour The Hershey Company et les coupes au d'arachide de Rizi sont numéro 1 sur la liste des marques des bonbons les plus vendus. Top 2, les Skittles Les Skiltles sont des petites gommes fruitées et rondes entourées de solides coquilles de gomme lac sucrées avec la lettre S. Imprimés dessus, représentant le nom de la marque. Elles sont similaires dans leur apparence à la variété de chocolat MM's, lesquels comme Skittles, sont produits par Mars Incorporated. Top 3, les MM's. MM's est une marque de confiserie d'origine américaine appartenant à Mars Incorporated, utilisée pour des trajets au chocolat, au cacahuète et d'autres pariens. Amandes, viandes de cacahuète, etc. Top 4, étoiles de mer, ah, et étoiles de mer sucrées. Elles sont amusantes et fun. Vous pourrez prier au mille feux et pâter vos convives et leur mettre des étoiles plein les yeux. Top 5. Tamales chaudes. Hot tamales est un bonbon moelleux et épicé qui procure une et de chaleur douce à chaque bouchée. Hot tamales est un bonbon à la forme oblongue et aromatisé à la cannelle, tirant son nom de la saveur parfois chaude et épicée des tamales. Hot tamales est le bonbon à la cannelle le tendu mais qui te pique bien la gorge top 6 sur patch blanche enfin, sur patch kids sont un bonbon doux avec un revêtement de sucre acide. le slogan de la sucrerie est sur sweet Révolue. l'une des forces motrices de la croissance de la marque a été son succès dans les cinémas et il est devenu un aliment de base pour les cinéphiles aux Etats-Unis top 7 les Kiss de Hershey les chocolats kiss de Hershey sont des petites euh, de Chocolat au lait emballé dans du papier argenté et orné d'un petit drapeau. Un délicieux croquant sous forme de baiser. Shea, it's with a case. My English, it's beautiful. Une friandise américaine qui régale les gourmands depuis 1907. Eh bah, ben, c'est Dieu tout ça. Top 8, les speakers. Nappé de chocolat au lait. Maker, c'est la marque de par chocolatée la plus vendue de tous les temps. Ses ventes globales atteignent annuellement 2 milliards de dollars américains, contribuant ainsi à la fortune de la famille Mars Incorporated. Top 9. Sucettes Tootsie. Les Tootsie Pops sont de délicieuses sucettes américaines, avec à leur centre un morceau de Tootsie World, un caramel chocolaté. Vente à l'unité. Goût à Top 10. Bonbons. Au maïs. Le bonbon de maïs est un bonbon consommé aux états unis et au Canada, principalement à la période d'Halloween. C'est bien le but de ce top 10, on parle des bonbons d'Halloween. Cette sucrerie comprend une large base jaune, un centre orange conique et une pointe blanche qui évoque l'apparence des grains de maïs, bien évidemment qu'il faut les dans un maïs pour que ça y ressemble. Sur ce, c'est la, la fin de ce top 10, la première partie. Des bonbons d'Halloween. J'espère que ça vous sera bien. On se retrouve mercredi prochain pour la partie numéro 2 de ce top 10. Et sur ce, je vous laisse liker, commenter cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, les gars. ciao